bonjour à tous et à toutes au programme de cette vidéo du cycle 4 pour le thème mouvement et interaction les interactions et diagrammes objets interaction. alors prêt c'est parti étudions la situation suivante deux ressorts identiques et de masse on accroche les deux masses au ressort et on lâche tout après avoir attendu un peu les masses se stabilisent en ayant étiré le ressort. Mais que peut-on y voir d'un point de vue physique Les deux objets, ici la masse et puis le ressort, sont en interaction, car le mouvement de l'un dépend de la présence de l'autre. Le mouvement de la masse dépend bien de la présence de ressort, car si j'ôte le ressort, la masse tombe. Quant au ressort, il est allongé par la présence de la masse. Alors, une interaction peut être soit attractive, soit répulsive. Une interaction répulsive, c'est par exemple le cas entre deux aimants dont les mêmes pôles se font face à face. Ils se repoussent. Ces deux objets exercent mutuellement une action l'un sur l'autre. Le ressort exerce une action sur la masse l'empêchant de tomber et la masse exerce une action en déformant le ressort, en l'étirant. Ici, le ressort et la masse sont en contact, c'est ce qu'on appelle une action de contact. Si je cherche toutes les actions qui s'exercent sur la masse, je ne dois pas oublier également l'action exercée par la Terre. La Terre attire la masse à elle. Dans ce cas, c'est une action à distance, pas besoin de contact entre la Terre et la masse pour que l'action existe. Pour présenter ces actions, schématiquement, on va utiliser le diagramme objet-interaction qui va regrouper les interactions qui s'appliquent sur un objet. Les objets seront mis dans des cadres. Ce sont des objets qui sont soit étudiés, soit en interaction avec l'objet étudié. Et puis on va lier l'objet étudié avec les objets en interaction par des doubles flèches. Un trait plein pour une action de contact et un trait pointillé pour une action à distance. Pour bien réaliser mon diagramme, que dois-je faire tout d'abord je dois bien définir l'objet étudié ou bien trouver dans la question qui m'est posée l'objet à étudier. Je dois ensuite faire la liste des actions qui s'exercent sur l'objet et faire la liste de toutes les actions. Puis je dois caractériser toutes ces actions. Sont-elles des actions de contact ou des actions à distance Une fois que j'ai répondu à toutes ces questions, je n'ai plus qu'à tracer le diagramme. Allez, un exemple en image. Tu dis la masse, donc je mets la masse dans un cadre. Le ressort exerce une action sur la masse. Je mets donc le ressort dans un cadre. La terre également exerce une action sur cette masse. Je mets donc la terre dans un cadre. Je n'ai plus d'action à ajouter, donc je n'ai plus de cadre à ajouter. Je m'occupe maintenant de la nature des interactions. Entre la masse et le ressort, c'est une interaction de contact. Je trace donc une double flèche pleine. Voilà. Ensuite, entre la masse et la Terre, c'est une interaction à distance. Je trace donc une double flèche pointillée. Mon diagramme est fini. Facile, non Voilà c'est fini pour le moment pour cette partie n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo de la partager et surtout n'oubliez pas la physique c'est facile à bientôt